Aurore, coach Bonjour, je suis Jean-Jacques, élève d'Aurore. Alors aujourd'hui, Jean-Jacques, c'est jour férié, mais vous êtes venu quand même. Donc moi, j'ai décidé de me reposer et de vous donner la. Oh, la dictée magique. Alors là, vraiment, mais génial. C'est toute mon enfance. C'est toute mon enfance. Mais c'est grâce à ça que j'ai progressé en français, moi. Ah, ouais. alors du coup, je ne fais rien. Je suis là, moi, en mode. Ok, je bosse. Allez. Accueil. Ah, alors, facile. Ah, est et oui, oui, parce que accueil de C, U, E, I, L. Ah, oui, et oui, on oui. a juste inversé le U et le E pour ne pas qu'on prononce accueil. Oui. Bah oui, parce que C, E, ça fait ce. J'en bah, fais un autre. Bon, là c'était euh, le premier. Oui. Hein, là. Intéressant. Ah, celui-là, facile. Oui. Ah, c'est bon. Oh, alors, voilà, oh, qu'est-ce qu'il se... Ouais. Jean-Jacques, intéressant vient de quel nom commun Euh, bah, intérêt. Et intérêt prend combien de R Ah, bah oui, un R. Eh voilà, oui, ouais. intérêt, un R, intéressant, mais ouais, ouais, ouais. un R. J'en ai mis trois, bon. <rire> ouais. Et deux S. Ah, deux S, ouais. ouais. J'étais pas Show. concentré, c'est pour mais ça. Mais bah, c'est lui. <rire> ah, bah, ça, ça, je... Joue... Normalement, c'est bon, celui-là. Je vais l'expliquer euh... plusieurs fois. Eh, hein. hey, non, c'est moi. Bon. Euh, c'est moi qui joue, ok? Ah, bah voilà, ah bah voilà bah à cause de vous, on s'est planté. Hein. Comment ça, à cause de moi, ah bah je vous ai oui. ajouté un C? Parce que, en l'occurrence, c'est 2C, deux 2R. Deux c'est moi qui vous ai ajouté le C. Ouais, non, mais non, mais ça, c'est vous, c'est de votre route. Ça. Oui, bien, bien sûr. Qu'est-ce que c'est Je sais pas, il y a l'air énervé. Il est là, il est là, il est là, il est là. Non, il est là. Il n'a pas la petite leçon C. Il est là on va changer allez go Il est prêt il est prêt il est bleu, il est bleu, il est bleu, il